Mais instantanément, 11 personnes connectées, fantastique. La cohue. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Est-ce qu'on commence par se présenter peut-être Sophie, euh, du coup On va peut-être attendre quelques secondes, peut-être puisque c'est en train d'arriver. Oui, Ceux qui étaient dans d'autres euh, tables rondes, en tout cas... Le... On espère que ça se, ça se passe bien pour ceux qui ont déjà enchaîné quelques événements, que vous prenez beaucoup de, beaucoup de plaisir et que vous apprenez énormément. En tout cas, bienvenue. Bienvenue dans cet atelier, oui, tout à fait. N'hésitez pas. Ah bonjour Claire. Euh, N'hésitez pas à nous dire coucou dans le chat, ça fait toujours plaisir. En attendant, euh, on, on va laisser euh, deux minutes le temps euh, pour d'autres participants de nous rejoindre. Bonjour Mohamed. Alors je. Sophie, si tu le permets, juste une petite partie technique, puisqu'on nous a demandé de faire ce briefing euh, à l'avance. Euh, N'hésitez pas à utiliser le panel questions quand vous avez des questions à nous adresser. Euh, C'est plus facile pour nous euh, que de lire le chat en direct, surtout quand on est en train de présenter. N'hésitez pas. Euh, bonjour Pierre. Euh, enchanté. Euh, le... N'hésitez pas, dans cette session, il va y avoir un petit peu d'interactivité aussi. On va vous inviter à participer avec WooClap. Alors, quand le moment sera venu, on vous fera un petit pop-up sur votre écran qui vous indiquera un lien. Vous pouvez l'utiliser soit dans votre navigateur, soit avec votre téléphone portable. Ça fonctionne tout aussi bien. Et euh, vous allez voir, on va avoir des petits, euh, des, des petits sondages, des petits QCM, où, euh, pour apprendre à se connaître et pour euh, pouvoir collecter un petit peu de vos attentes vis-à-vis -vis, euh, de les événements. Euh, et on, vous, vous verrez les résultats en live. Et nous, on se chargera de, de, de relayer donc, euh, de, les résultats autour de Autour de ça. Euh, bonjour Youssef. Bonjour Thierry. Alors la caméra ne fonctionne pas, Youssef, c'est sûrement de votre côté, puisque Sophie et moi, nous nous voyons, ou alors à moins que personne ne nous voit, et à ce compte là euh, vous me donnez des sueurs froides. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry. Je propose qu'on commence par se me présenter. Pierre, puisque tu y étais. <rire> Allons-y. Euh, bonjour, Martin. Euh, super. Euh, et non, Youssef, on ne vous voit pas. Euh, et C'est normal. Il se trouve que c'est un webinaire. Et donc, pour l'instant, euh, nous allons occuper de manière un petit peu autoritaire euh, l'écran. Euh, J'en suis absolument navré, mais j'espère que le contenu qu'on a préparé pour ce webinaire va... Euh, justifier cette occupation de, de l'espace vidéo. Mais en tout cas, on peut vous lire, euh, vous pouvez communiquer avec nous sur le chat, via les questions, et encore une fois, il va y avoir un petit peu d'interactivité dans cette session, euh, donc vous aurez la possibilité de vous exprimer, et si à un moment, vous voulez faire une intervention, euh, euh, on, a, on, a une on a prévu des questions-réponses à la fin, c'est tout à fait possible, et donc on se donne rendez-vous à, à la fin de cet atelier. Euh, bonjour Founé, et bonjour Christine et donc j'en profite pour me présenter, donc bonjour à tous, euh, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Pierre Norot, euh, je suis responsable des partenariats en Europe d'une plateforme euh, d'éducation en ligne dédiée aux sciences qui s'appelle LabExchange, qui est hébergée par l'université de Harvard, euh, c'est un projet euh, qui a été imaginé par des gens qui étaient derrière EDEX et qui voulaient aller plus loin dans l'interactivité autour de l'enseignement des sciences. On va en parler un petit peu plus durant ma présentation, donc je m'arrête là et je passe la parole à Sophie. Donc Sophie Jequier, moi je suis enseignante chercheure à l'université de Bordeaux et euh, je j'interviens, je, je suis vice-présidente et directrice électorale dans, euh, dans UNICIEL, donc l'université des sciences en ligne et c'est à ce titre là que je co-anime euh, l'atelier avec, euh, avec Pierre, euh, voilà donc on va parler euh, de sciences et des... Euh, et de ressources euh, dessus. Alors, je vais vous profiter pour vous expliquer un peu le déroulé qu'on a prévu avec Pierre pour ce pour cet atelier. Donc euh donc voilà, on, a, on est dans cette petite phase là d'accueil, on va dire, et de présentation. Euh, donc on va, euh, juste après ça, euh, vous donner un petit peu la parole, c'est-à-dire qu'en effet, comme le disait Pierre, on a prévu euh, de faire un petit tour de table via Lab pour savoir qui vous êtes. Un petit peu, quels sont, comment vous vous positionnez par euh, cette... Pour cet atelier et puis euh, on va enchaîner à ce moment-là sur une petite présentation que je vais vous faire sur les ressources et ce qu'il ce qu y a euh, au niveau d'unitiel et ce qui peut être euh, fait vis-à-vis euh, -vis surtout de l'aspect euh, plus expérimental et puis euh, du coup on voudra, on va revenir sur votre euh, sur vos ac, votre recueil d'expérience on va dire sur ce que vous attendez et ce que vous avez pu mettre en œuvre voilà puisqu'on est dans une logique d'atelier donc euh, on ne dit pas qu'on a tout. Et puis après ça, ben on enchaînera sur justement la plateforme la Change, dont parlait Pierre, qui est dans un autre niveau d'interactivité. Et puis après, ben bien entendu, sur cette fin d'atelier, qu'on espère voilà être de l'ordre d'une de, de, entre 20 et une, 20 minutes, une demi-heure, ça va dépendre un petit peu des questions qu'on va avoir. Voilà, on partira plutôt sur des échanges sur tout ce qui est les pratiques et les besoins que vous connaissez ou que vous avez identifiés. Voilà, donc voilà comment on va, on va interagir. Donc euh, voilà, là, il y a un moment, en effet, où peut-être vous pourrez monter sur scène avec nous euh, ou on se retirera pour vous donner euh, la parole. Voilà. Euh, voilà, donc Pierre, Pierre, je te passe la main pour... Euh, Super, alors normalement, vous... Pardon. Vous, vous devez avoir reçu ce petit pop-up avec un lien ou clap et vous êtes arrivé sur une page qui s'appelle « Comment participer ». Je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir les résultats en live. Attention, euh, c'est parti. Nous y voilà. Donc... Comme vous pouvez le voir, Ouclap, c'est un outil assez sympathique. D'ailleurs, si vous êtes amené à faire des cours à distance, n'hésitez pas à l'essayer, c'est gratuit. Je ne suis pas payé pour dire ça. Et voilà, normalement, vous avez un premier sondage qui vient de s'afficher chez vous en utilisant le lien. Voilà, on a donc un chef de projet dans la salle. Des étudiants, des éducateurs, c'est fantastique. Continuez, hein, on va... je ne vous ai pas mis de chronomètre, mais ça, c'est un petit moment où on peut tous s'exprimer, apprendre à se connaître. Euh, super je vois un formateur indépendant aussi euh, encore un étudiant euh... ah ça change de couleur en même temps c'est assez difficile à suivre euh, enseignant-chercheur, super n'hésitez pas, je vais, vous encore, euh, je vais vous donner encore une trentaine de secondes pour ceux qui n'auraient pas, euh, pas eu le temps de répondre, puis on va avancer à à la question suivante. N'hésitez vous... pas, hein, vous n'êtes vous, vous pas euh, stigmatisé selon ce que vous mettez. C'était juste pour nous, nous permettre un petit peu de mieux adapter. Je dis ça parce qu'on n'était qu'à 7 personnes qui ont participé alors que nous sommes 19 euh, connectés. Donc, n'hésitez pas à participer. Euh. Oui, normalement, d'ailleurs, vous n'avez pas besoin de vous inscrire pour pouvoir répondre à ce petit sondage. C'est euh, juste pour nous qu'on sache un peu à, qui, à, à quel public on s'adresse euh, aujourd'hui. Voilà, un huitième, super euh, et du game designer ah ouais super ben voilà ça valait le coup ça valait le coup de nous euh, ça valait le coup d'attendre ok encore un, encore un du résultat je oh. ah, j'arrive plus à suivre <rire> euh, j'ai vu un entrepreneur ça c'est nouveau euh, bien euh, on, on est à 10, on va dire qu'on a le on a le on, on est le, le chef de un projet on est on est fantastique je vous propose de passer à la question suivante euh, question suivante qui est Quelle matière, discipline avez-vous déjà enseigné Si jamais vous avez déjà enseigné Si vous avez jamais enseigné, ben c'est pas grave euh, <rire> C'est pas du tout une obligation Vous avez le droit de rester dans la salle Ne vous inquiétez pas euh, Notre atelier il est pensé pour, pour tout le monde Super donc euh, Comme on voit, on a déjà des, on a déjà des, des champs d'application Qui sont euh, assez variés Waouh wow. Ça répond vite ah, Ça fait plaisir N'oubliez pas d'ailleurs, vous pouvez répondre plusieurs fois. Hein, euh, si vous avez enseigné, enseigné plusieurs choses, faites-vous plaisir. Ah ouais, là. Là, là on est dans, vraiment dans, dans, dans le sommet de l'interactivité. Donc, euh, ah, euh, je crois voir que Sophie a, Sophie a répondu également, ou alors elle a une collègue non. dans la salle Je n'ai pas répondu <rire> ah, Donc, euh, on a d'autres euh, experts euh, du plasma euh, oui. qui se trouvent dans, notre, euh, dans, dans le webinaire. Donc, super euh, on, va, on va passer à la, à, à, la dernière, euh, à la dernière question pour cette, pour cette première euh, fenêtre d'interactivité. Euh, mais euh, voilà, on est ravi de voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de diversité dans les disciplines enseignées. Voilà, quelles sont vos attentes vis-à-vis -vis de cet atelier Est-ce que vous êtes là pour découvrir des ressources ouvertes pour les sciences hein euh, Est-ce que vous êtes là pour vous renseigner euh, sur les ressources interactives en remplacement euh, des TP Parce que, euh, effectivement, euh, si vous êtes euh, au niveau universitaire, hein, vous... Euh, ne pouvez euh, probablement pas délivrer vos TP sur place à, en présentiel avec vos, vos étudiants. Est-ce que vous êtes là pour découvrir la exchange Ou, -ce que si c'est autre chose, et à ce compte-là, n'hésitez pas, le QA, la section Q&A de, euh, de, de, la, de la visioconférence est là pour ça. Ben, super Si vous êtes là pour découvrir des ressources ouvertes pour les sciences, vous êtes au bon endroit vous pouvez également avoir plusieurs réponses. Hein, euh, et pareil, pour découvrir la Big Exchange, vous allez voir, on, on, va, on va faire un petit tour du propriétaire rapidement. Si c'est autre. Ah, j'ai vu qu'il y a un autre. Alors attention, hein, on veut le voir dans le chat. On veut savoir. Alors, pas dans je... le chat, hein, dans la partie questions. Posez vos questions sur le tableau. <rire> Qu'on ne soit pas noyé à rechercher dans le chat. Super. Bah, écoutez, euh, je pense que. On va pouvoir passer à la suite. Hein, parce que la prochaine question... Ah si, c'est vrai que celle-là, euh, elle est peut-être encore intéressante. On va faire une dernière question avant de, avant de passer à... J'avais oublié que c'était un... les quatre premières questions qui étaient pertinentes pour la début de présentation. Euh, qui, dans cette salle, a déjà utilisé des ressources pédagogiques libres Et dans quel contexte euh, Est-ce que c'était pour construire un... votre enseignement Est-ce que c'était en complément de vos enseignements euh, par exemple pour euh, du soutien personnalisé à un étudiant euh, ou, euh, voilà, euh, en tout cas en dehors du, euh, du, du cours que vous donniez intégré dans votre enseignement ou pas encore, ben on voit qu'il y a quelques personnes ben on, a, on va espérer qu'on va faire de vous des convertis hein, mais, les, les trois pas encore euh, en tout cas après, après cet atelier vous devriez y voir plus clair super eh bien, écoute, euh, je, te propose, je, je te propose de commencer, euh, Sophie, peut-être. D'accord, on va. Es donné combien de temps euh, On, on s'était donné combien de temps pour commencer C temps. Que... Non, non, tu es dans les temps. C'est parfait. On est, on est tout à fait dans les temps par rapport à ce qu'on a prévu. Eh bien, merci beaucoup pour euh, les pour les réponses. Je vais arrêter le partage d'écran et on va reprendre euh, l on va reprendre euh, vous clap un petit peu plus tard dans, durant la présentation. Merci à tous. Donc merci en effet de ces réponses, c'était pour euh, voilà pour avoir un petit peu un panel euh, et une idée de, de quelles étaient vos attentes et qui on avait en face. Euh, voilà, euh, on a prévu donc deux petites présentations comme je vous disais, donc je vais commencer euh, par faire une présentation euh, des ressources euh, initiales et puis après hein, en, en, en, en focalisant un petit peu sur la problématique euh, liée aux sciences fondamentales, euh, donc tout ce qui est pratique euh, et interactivité. Euh, donc voilà. Donc la première, la, la première partie est vraiment liée sur sur ce que Uniciel peut proposer à la, aux enseignants, à la fois en termes de, de dispositifs de ressources pures et de dispositifs. Alors comme il y a beaucoup de ressources sur Uniciel, j'ai pas j'ai pas décidé de vous faire un, un catalogue, euh, mais euh, j'ai euh, j'ai essayé d'illustrer un certain nombre euh, de sites donc toutes les, les informations sont sur le site Uniciel, euh, vous pouvez retrouver euh, dessous donc initial c'est une université numérique thématique l'université des sciences en ligne d'où son terme euh, qui regroupe euh, beaucoup d'universités donc la plupart des universités de sciences ou les composantes de sciences des universités euh, sur euh, sur la france mais euh, qui propose des, des ressources ouvertes libres français à tous euh, accessible. Alors, ces ressources, c'est un si UNICIEL a été créée en 2007, elle se base quand même sur des actions qui ont été faites auparavant et notamment l'université en ligne qui est un gros catalogue de ressources puisqu'il y a plus de 2500 heures de ressources dessus qui sont plutôt ciblées pour le premier cycle et qui sont qui datent pour certaines d'avant les D'avant euh, le siècle actuel, on va dire, puisque les premières ressources datent euh, d'un petit peu avant le 2000. Donc, ce sont des ressources un petit peu anciennes, mais qui sont maintenues dans le cadre d'Uniciel. Voilà, donc on va avoir toutes ces ressources qui sont, qui constituent notre fonds de patrimoine, je vais dire, et euh, qu'on maintient. Donc, beaucoup de ressources qui peuvent être intégrées directement euh, dans les enseignements euh, pour aider euh, les enseignants euh, en complément. Et puis, euh, Uniciel aussi, c'est un ensemble de, de dispositif, mais voilà, il y a des ressources textuelles dans l'université en ligne on reviendra un petit peu dessus. Euh, on va avoir aussi des vidéos, euh, des animations euh, de type quesaco, qui sont des animations qui sont diffusées, euh, qui sont sur la culture scientifique puisque Uniciel a aussi cette, cette vocation à amener les jeunes vers les sciences et à attirer, à essayer d'expliquer aussi au plus grand nombre. Euh, voilà, donc vous avez ces, ces Kesako qui sont des animations. Toute une partie sur la physique à main levée, euh, donc qui est la physique du quotidien que l'on peut faire avec des objets qui nous entourent et puis la science, ben une partie une plateforme qui va être sur sur le côté anglophone de la science puisque nous avons quand même beaucoup de termes techniques qui sont et que l'anglais reste notre langue d'échange en science. Alors c'est à côté de toutes ces de ces ressources qui sont accessibles, donc euh, énormément de ressources avec des catalogues qui peuvent être un peu longs, mais une possibilité, je pense que vous l'avez eu de, de récupérer, on a des dispositifs euh, qui sont donc euh, le dispositif principal qui est un, une plateforme Moodle, donc euh, qui nous a permis d'instrumenter un certain nombre de scénarios, des tests de positionnement tout un dispositif sur la méthodologie de travail universitaire puisqu'on s'intéresse énormément à la transition lycée et université et donc on sait qu'il y a une, toute une partie de la population qui a besoin euh, d'entrer entrer dans la formation. Euh, bien sûr, on peut vous, on va vous transférer la, la présentation. Et puis, euh, deux, deux, autres, euh, deux autres dispositifs euh, qui sont euh, liés à la à la à la transition lycée université, comme le précédent, la capacité en sciences et le dispositif pré -science. Donc tous ces dispositifs, vous pouvez les trouver sur Initial, je ne mets pas les, mais voilà, je voulais juste faire un petit panorama parce qu'il y en a euh, euh, beaucoup. Euh, voilà, si je me centre un petit peu plus sur euh, sur la sur ce qui nous intéresse aujourd'hui donc euh, voilà donc du coup ça sera un peu plus lisible sur la présentation euh, donc dans les sciences fondamentales il y a deux aspects fondamentaux qui nous qui sont intéressants et importants euh, dans le cadre des ressources euh, libres et des ressources éducatives de manière générale qui sont la, le côté interactif qui aide à la compréhension et, euh, et à l'apprentissage et puis toute la partie euh, transposition de l'aspect expérimental, euh, qui joue quand même un rôle important dans nos enseignements en présentiel. Donc ces deux deux typologies qu'on en avait, euh, qui sont, je veux dire, identifiées depuis longtemps, puisque dans la dans l'université en ligne, euh, il y avait déjà des activités simulées et euh, et observées, donc simulées qui étaient des animations, donc avec un travail là actuel au niveau technologique, puisque comme je le disais, c'est assez vieux, et donc on avait euh, des ressources qui étaient en flash, donc euh, voilà, ou d'autres technos qui sont obsolètes maintenant, et puis euh, toute une partie observée qui mettait en œuvre des expériences euh, dessus. Donc ça c'est ce que vous trouvez euh, beaucoup et pas que, pas que chez Uniciel, hein, de manière générale, dans le domaine du Limor, euh, dessus, beaucoup aussi en, au niveau anglophone, des simulations ou des animations sont, sont disponibles, avec la problématique, euh, toujours, euh, de la techno euh, qui va être utilisée. Alors, Aujourd'hui, quand on parle de TP virtuel, donc là je vais me centrer un petit peu plus sur l'aspect euh, pratique expérimentale qui nous intéresse, euh, même si euh, la partie euh, ressources interactives euh, intéresse des, des aspects qui sont moins expérimentaux comme les mathématiques et, et l'informatique dans certains cas, bien que on pourrait parler d'expérience euh, pour tout ce qui était des machines, hein, et TP machines. Donc sur la partie expérimentale, donc si on fait un petit peu euh, le, le tour de ce que l'on on peut trouver euh, dessus. Euh, on va retrouver beaucoup de vidéos d'expérience, des tutoriels d'expérience de TP, alors des tutoriels qui peuvent être créés à partir des petits, de petites de, de photos, euh, de photos de manip existantes, de la recomposition sur une ICL, on a un outil qui s'appelle SemLab qui permet justement de recomposer tout un TP euh, euh, dessus à partir de photos pour aider à justement à avoir des côtés interactifs pour la prise en main euh, et pour avoir un côté réaliste, euh, donc c'est la partie tutoriel euh, aussi, des animations interactives, hein, donc euh, avec euh, depuis quelques années beaucoup plus d'ailleurs de, de H5P et de HTML5, et puis euh, depuis euh, quelques temps tout ce qui est lié au smartphone euh, qui, qui a permis euh, d'avoir toute une partie euh, d'utilisation euh, à l'intérieur. Donc, je, je tiens quand même à préciser sur deux aspects. Euh, il y a un frein de toute façon que l'on conçoit et qu que l'on a. Euh, C'est euh, euh, la pratique terrain. Donc, la pratique terrain, la prise en main et, euh, et le, le, le côté contact avec, avec les objets, hein, avec. Euh, nous, nous, tout ce qui est expérience. Alors, SEMLAB est un outil euh, particulier qu'on a qui a été développé sur euh, sur Unicell qui permet de faire des photos et de, en Python de, re, de reconstituer des, des, des, des scénarios d'usage dessus. On pourrait on pourra en parler euh, éventuellement après. Euh, voilà, de manière un petit peu plus euh, dessus. Je vous retrouverai le lien. <rire> Je... Promis, <rire> je l'ai pas là euh, dessus sur moi, mais je vous l'envoie juste après la, la présentation. Euh, donc, je parlais de la pratique du frein sur la pratique terrain. Il y a une autre pratique. Alors, on n'a pas de, parmi nous de géologues, mais euh, dans les sciences, il y a aussi toute la partie sciences de la Terre. Et euh, un grand nombre de TP actuellement sont, sont annulés euh, dans nos établissements puisque, ben, du coup, nos étudiants ne peuvent pas se rendre sur le terrain pour avoir une pratique euh, réelle. Donc, celui-là, malheureusement, même si on peut leur proposer un certain nombre d'activités, euh, on n'a pas euh, l'intégralité de ce qu'il en est. Euh, néanmoins voilà il y a un point qu'il nous faut regarder euh, à chaque fois c'est euh, quand même la partie euh, qui va être euh, liée euh, au scénario d'usage parce que un toute bonne animation, toute ressource interactive, si elle n'est pas intégrée dans un scénario, elle ne va pas euh, avoir euh, l'effet d'apprentissage euh, important, qui enfin, ou l'effet d'apprentissage recherché euh, dans la mise en œuvre. Voilà. Donc, euh, je voulais, je vais juste illustrer deux, trois aspects euh, de ce que je voulais dire sur euh, sur les les différentes les différents aspects de précédents donc sur les vidéos euh, beaucoup de vidéos existent euh, mais euh, typiquement euh, il y a eu un effort que nous avons fait sur uniciel qui a été ben bah, dire bah, ces petits résolveurs je prends l'exemple en physique puisque je suis physicienne et que je connais bien ces ressources là euh, ben bah, il y a euh, toutes ces ressources sur les les les les, les vidéos de ce qu'on peut faire euh, avec du matériel qui existe. OK, donc on fait ces vidéos. Mais ces vidéos, elles étaient dans une, un catalogue qui marchait bien. Mais pour être utilisées, ben, il a fallu qu'on rajoute deux aspects euh, dessus et on a créé un site donc, que vous pourrez euh, consulter si vous le désirez, Donc dans lequel ben, on est allé expliciter dans notre, à côté de la vidéo quel était le matériel et puis euh, comment euh, utiliser ce matériel pour réaliser euh, soi-même euh, l'expérience. Donc ça, c'est un premier élément. Vous allez me dire, on pouvait le, le déduire de la vidéo, mais surtout, ce qu'on a adjoint pour être vraiment dans une partie apprentissage, c'est qu'on a rajouté ben, l'explication, donc le côté physique euh, qui allait aller avec. Voilà. Donc, euh, la vidéo est disponible sur, sur YouTube et un certain nombre de chaînes, CanalU aussi, donc pour pouvoir être intégré, mais euh, le site en lui-même est à côté. Donc là, c'est un exemple de ressources autonomes sur laquelle que vous pouvez euh, exploiter à l'intérieur de votre de votre de votre euh, scénario personnel je vais le dire comme ça euh, plus de manière plus ou moins approchée donc ça c'est pour un exemple de vidéo donc l'usage qu'il va avoir donc euh, euh, DTP smartphone qui ont euh, qui ont qui sont apparus là maintenant depuis euh, une petite dizaine d'années sur les premiers, euh, beaucoup à Grenoble, à Orsay aussi, sur mon université, sur Bordeaux aussi un collègue, Ulysse euh, LABRE a lancé aussi euh, ce, cet aspect-là avec un projet région avec les lycées aussi, toute matière, et euh, dans le cadre du confinement a, a, a proposé euh, à, de verser euh, les TP qu'il avait fait euh, à Uniciel, pour pouvoir être utilisés par des collègues d'autres universités dans le cadre du confinement. On a eu aussi, pendant le confinement, beaucoup de vidéos et de liens qui ont été faits sur les manips confinés, toutes disciplines, par différents collègues des universités de Sud. Donc, si je viens à ça, donc un exemple pris là sur la, le physique du sport. Euh, donc, comment se, se, se présente Donc, ce, ce, cet ensemble est, est accessible sur Uniciel, sur le Moodle Uniciel Socle, c'est un TP. Donc, euh, les étudiants peuvent s'inscrire et les collègues peuvent aussi euh, aller euh, récupérer ou voir ce qu'il en est. Et euh, pour les membres d'Uniciel, récupérer euh, l'ensemble euh, du cours. Donc, euh, vous avez euh, la les, pardon. Le descriptif, comme tout à l'heure, de ce qui est donné. Et puis, euh, le protocole avec euh, le besoin de l'analyse. Alors, bien entendu, ces TP euh, qui sont présentés ici, euh, ce qui est donné, c'est comment vous allez le faire. Mais il euh, n'y a pas le retour que peut avoir euh, que peut faire l'étudiant puisque ça venait en remplacement de la séance présentielle. Et donc, ils avaient à rendre euh, leur analyse dessus. Donc, si on regarde derrière, vous pouvez faire la même chose que ce qu'on a fait sur le smartphone avec des applications, des animations, alors celle-ci est une animation un peu ancienne, qu'est-ce qui se passe si l'étudiant y va et si vous l'envoyez, bien entendu, il va jouer avec, mais pas obligatoirement dans le sens qui vous intéresse dessus en termes d'apprentissage, même s'il se rend compte d'un certain nombre de fois. Donc, on a besoin de mettre à côté de la même manière euh, des consignes de travail et d'utilisation euh, de ces euh, de ces animations donc sur un certain nombre d'animations vous les avez en dessous euh, les consignes qui, qui vont être faites mais bien entendu quand on veut les utiliser euh, dans nos enseignements on a besoin de les valoriser donc là la, l'avantage d'avoir une animation euh, qui est euh, qui n'a pas qui n'est pas euh, on va dire qui est libre d'usage euh, nous permet hein, en tant qu'enseignant de pouvoir mettre euh, un scénario d'usage tel que l'on le souhaite euh, dessus euh, de, de, voilà. Et euh, je finirai sur un autre exemple en optique, euh, voilà, donc euh, qui allie en fait euh, les deux aspects précédents. Donc vous retrouvez une, une petite euh, vidéo de physique à main levée, mais là vous n'avez pas le scénario qui est à côté dessus. Le scénario a été implémenté. Alors pour ceux qui ont l'habitude, vous, vous voyez que c'est du Moodle. Hein. Euh, donc il euh, y a des consignes qui sont données, alors je suis d'accord, là c'est petit aussi, euh, et euh, derrière le protocole va, peut être téléchargé et puis il ben, y a une, un usage euh, soit des smartphones pour aller un petit peu plus loin, soit juste euh, au moins d'utiliser le, les photos pour se rendre compte si l'étudiant ou pas à effectuer euh, la manipulation chez lui. Donc, c'est ce qui est donné. Et puis, ben, pour vérifier euh, qu'il a en effet bien maîtrisé et bien compris ce qu'il en est, un ensemble de questions qui sont données un petit peu plus loin euh, que l'on voit apparaître et avant une exploitation qui va être euh, donnée pour euh, pouvoir euh, réaliser un compte rendu de TP qui est à rendre dessus Donc, voilà. Donc, ça, c'est un exemple de scénario euh, complet qui intègre… Euh, euh, une ressource libre euh, dessus voilà je moi, j'irai pas plus loin là. C'était un petit peu une expérience. Je voulais pas euh, trop monopoliser. On était parti sur une, un objectif de scénario euh, pour répondre euh, à vos euh, éventuellement à vos attentes, ce qui semblait être là puisque vous êtes sur de, de, de l'exploration pour des, des intégrations dans des cours. Donc, euh, je vous mets juste derrière donc euh, euh, les sites, euh, le site initial, ah, le lien a sauté, Il y avait donc www.uniciel.fr. Et puis euh, avec euh, les différents euh, un certain nombre de différen les différents des euh, différents euh, sites dont j'ai parlé qui sont dessus euh, explicités et puis euh, nous deux contacts qui peuvent être euh, donnés merci Pierre je ne sais pas pourquoi il n'apparaît plus euh, le le site, le site dessus voilà donc moi je n'irai pas plus loin on avait prévu euh, de faire un panorama assez rapide maintenant on va euh, vous redonnez la main un petit peu. Si vous avez des questions à nous poser, euh, je peux aller creuser euh, sur certains aspects euh, en, en naviguant euh, sur le site. Autrement, euh, on vous laisse la parole et on passe à, justement votre recueil euh, par rapport à tout ça. Oui, vos questions sont les bienvenues. On est allé, euh, je me suis rendu compte que j'étais allé un petit peu vite, mais c'est bien, ça a donné... Euh... Ça le temps de, de développer un tout petit peu sur Initial. Donc, n'hésitez pas toutes les questions pour Sophie. Euh, Sophie, du coup, euh, j'ai cherché SEMLabs. C'est euh, l'outil qui avait été développé par l'Université de Lille, c'est ça C'est ça. Alors, je vais mettre... Euh, c'est donc le bon lien et je vous le mets tout de suite dans le chat. Ceux qui sont curieux, SEMLabs, c'est par ici, mmh. normalement. Vous avez la présentation, la notice d'utilisation, le téléchargement, tout est là. Euh, J'espère que c'est der la dernière version, il faut que je vérifie. Je pas vérifié. C'est celle que j'ai trouvée en tout cas. C'est pour euh, ça. Donc, <rire> donc si ce n'est pas ça, n'hésitez pas à revenir euh, voilà, vers, vers moi euh, sur mon adresse ou sous contact à on vous répondra bien entendu en vous redonnant et on vous mettra en contact avec les collègues qui ont développé ça. Alors concernant Lexico, alors Lexico euh, est donc est un, est un lexique français-anglais. Euh, il a été mis par un certain nombre de collègues qui euh, sur les parcours internationaux en proposition euh, juste pour pouvoir retrouver les termes techniques. Voilà. En fait, c'était euh, c'était il a été plutôt implémenté en complément. Après, on n'a pas eu de, de réponse directe, euh, enfin d'intégration directe dans un, dans un cours. Et il est il est utilisé euh, aussi euh, par, par certains étudiants. -ce que vous avez d'autres questions, remarque Mais euh, on est vous deux. C'est ça. Allez tester, allez tester. Tout cet atelier, cet atelier, c'est un apéritif. On essaye de vous, on de vous donner la fin d'aller chercher, d'aller chercher et d'aller tester avec ces outils-là, et aussi de briser le mythe. C'est pas compliqué. Vas-y, Sophie, Voilà. Donc, en fait, si j'ai volontairement, si je vous ai un peu montré les, les dispositifs, euh, enfin, si j'ai fait le lien sur les dispositifs, c'est que tous les dispositifs peuvent être implémentés euh, dans les établissements ou les établissements partenaires d'UNICIEL. Voilà, toutes les ressources qui sont accessibles peuvent être mises dans vos cours en tant que lien sans problème, comme un certain nombre de ressources libres dessus. Euh, si vous souhaitez, euh, si les, les partenaires, les, ense les enseignants, enfin, ou le personnel des établissements euh, partenaires, d'uniciel euh, souhaitent travailler à, à partir de ces sources pour en faire quelque chose d'autre ou, ou récupérer via euh, sur les cours Moodle par exemple tous les parcours qu'on a pu monter euh, dessus ils peuvent récupérer les sauvegardes et, de, et après les, euh, les euh, comment dire les, les adapter à leur contexte propre et les faire évoluer et, si, et nous aussi nous faire des retours c'est très intéressant quelle est la source et qui l'a fondée Alors, le, pour le SEM Lab, en fait, c'était une idée, euh, donc, dans, dans les, euh, dans les, dans les, pour SEM c'est les collègues de physique, d'ailleurs, à l'origine de physique à main levée, euh, qui, euh, qui, voulaient l qui voulaient un outil pouvant euh, exploiter leur TP. Euh, voilà, donc c'est Jean-Marie Blondeau essentiellement d'ailleurs de l'université de Lille euh, qui avait développé ça. Et après c'est au niveau euh, du SEM, donc du service euh, multimédia de Lille, que l'application a été développée de manière technique. Donc il y a une nouvelle application qui a été développée en, en Python euh, dernièrement avec un cofinancement initial. Alors sur les TP à distance. Alors ben justement, les, les smartphones permettent, euh, permettent justement d'éviter qu'on soit devant l'écran euh, complètement euh, dessus. Donc en effet, euh, la, la partie smartphone permet. Alors quand on est sur les TP, on a deux éléments euh, que j'ai pas pointé dans le temps. C'est il y a la partie prise de valeur. Donc, euh, avec le frein dont je parlais euh, qui est par rapport à ce qu'on peut avoir euh, dessus. Donc là, euh, bah, soit on fournit euh, les valeurs, soit on utilise par exemple les smartphones. Les animations, si elles sont bien, bien conçues, permettent aussi de faire des relevés de, de valeurs. Et après, on a toute la partie exploitation. Alors, autant on peut euh, déplacer la partie prise de valeur, il y a des expériences à faire chez soi et on n'est pas devant un étang, autant la partie exploitation, malheureusement, euh, on est toujours devant euh, devant l'écran donc euh, c'est pour ça que les, les, les smartphones et les, les expériences à faire chez soi euh, ont bien marché voilà, donc, euh, après j'ai quelques règles je crois sur les TP euh, qui, qui ont été faits par des collègues il faudrait que je les, les mette en forme parce que c'est souvent des entretiens et j'ai pas toujours le, le temps de, de les faire vous n'avez pas d'autres questions, on va peut-être passer à notre petit WooClap. Oui, bravo en tout cas pour, pour ces questions qui sont toutes très intéressantes. Alors, je vais, ouais, re je vais vous refaire un nouveau, euh, nouveau pop-up rapidement euh, pour le WooClap. Une seconde. Donc, l'idée, c'est maintenant de, de revenir un petit peu sur, sur ce qu'on vient de dire et sur vos connaissances sur les... Sur les ressources interactives. Je vais vous le mettre dans le chat aussi pour ceux qui euh, n'avaient pas pu interagir avec le pop-up. Voilà, et le partage d'écran. Je me suis trompé, deux secondes, un petit instant. Voilà. Partager l'écran, voilà. On essaye de faire ça de manière aussi fluide que possible. Normalement, nous sommes de retour. Donc, on vous avait posé euh, la dernière question euh, sur l'utilisation des ressources pédagogiques. Super, mais s'il si, si y a encore des réponses, euh, c'est vrai que euh, j'étais peut-être allé un peu vite euh, dans, dans ces fenêtres d'interactivité. Vous êtes toujours libre d'y répondre. Hein. Mais euh, c'est intéressant de voir qu'on a déjà un public qui... Euh, assez familier avec quelques personnes qui ont déjà essayé d'intégrer des ressources pédagogiques dans leur, dans leur parcours. C'est super. On va passer à la question suivante, si vous le voulez bien. La question suivante, c'est quel est le plus gros inconvénient que vous ayez identifié à l'utilisation des ressources libres dans votre expérience Si vous ne l'avez encore jamais fait... Euh, si vous n'avez jamais encore utilisé de ressources pédagogiques libres, n'hésitez pas à répondre aussi, qu'est-ce qui vous impressionne le plus Qu'est-ce qui vous semble être le plus difficile dans votre expérience Quelle est la raison pour laquelle vous ne l'avez pas encore fait Donc, en premier, est-ce que c'est la qualité des ressources disponibles En sachant que 5, plus, plus le chiffre est, est, est plus de, le nombre est grand, plus... Euh, euh, plus le problème est important, d'accord euh, plus, plus, plus, plus ça vous semble bloquant comme point. Est-ce que c'est de trouver des ressources de qualité Est-ce que c'est tout simplement trouver les ressources, de savoir naviguer entre tous les endroits où on cherche, euh, où on va trouver cette ressource Est-ce que c'est l'intégration dans le parcours pédagogique Parce que c'est également quelque chose de, euh, qui, qui peut être assez difficile. Euh, Est-ce que c'est l'accessibilité côté enseignant euh, Vous de votre côté, est-ce que ça vous paraît trop difficile de jongler avec ces outils-là Ou est-ce que c'est plutôt l'accessibilité pour les apprenants euh, Et bien entendu, euh, on aurait pu d'ailleurs vous faire une question là-dessus. Euh, c'est dommage, ça m'a échappé. On aurait pu vous demander à quel public euh, est-ce que vous adressez, euh, à quels apprenants avec lesquels euh, vous, vous interagissez. Est-ce que c'est du niveau collège, lycée, euh, étudiant Et bien entendu, tout cela euh, change. Euh, le résultat que vous voyez s'afficher en live est la moyenne. Euh, donc, bien entendu, il y a des gens qui euh, euh, font évoluer cette moyenne. Ne vous inquiétez pas, nous, ensuite, on va aussi aller regarder les résultats individuels. D'ailleurs, peut-être qu'un diagramme en étoile sera un peu plus euh, euh, Visible. intéressant, exactement lisible sur ces questions. Bon, On voit que déjà, euh, Sophie vous a beaucoup influencé, puisque maintenant, il y a beaucoup de gens qui pensent que la qualité n'est pas le plus gros problème, et vous avez raison. Euh, trouver les ressources, bah, normalement, à la, fin de cette, euh, à la fin de cet atelier, déjà grâce à Uniciel, vous allez voir qu'on devrait être en capacité de, de résoudre un petit peu cette difficulté-là. L'accessibilité pour les apprenants euh, et pour les enseignants reste un, effectivement un défi. C'est là tout l'enjeu de ce que Sophie disait sur le scénario, la contextualisation. Je vois qu'on a encore quelques réponses. J'avoue que cette interaction-là est un peu difficile. Ça, bouge en, Ça <rire> bouge en direct. Ça bouge euh, Étant donné qu'on vous demande de répondre à, de, de noter cinq critères. Ouais, comme vous voyez, euh, on essaye, on, on fait de notre mieux. Alors, hélas, WooClap n'est pas un outil libre. Euh, il, il, en faut, il faudrait un équivalent libre à WooClap. Peut-être que, peut que d'ailleurs, il existe et que je ne le connais pas. Euh, Est-ce que Sophie t'en connais un Non. Pas, pas, pas avec cette interactivité-là, c'est chaque fois du développement propriétaire que je connais. Ça, ça viendra, ça viendra c'est sûr. Bon, on a... a déjà neuf personnes qui nous ont répondu. Pardon Sophie, je t'ai coupé. Non, absolument pas, c'est ce que j'allais dire aussi. On va vous laisser quelques minutes de voix. Euh, moi, je serais très intéressée aussi euh, sur ce que, vous, ce que vous mettez derrière accessibilité pour les apprenants aussi. C'était une, une discussion qu'on avait eue. Qu'est-ce que le terme accessibilité euh, Est-ce que c'est la prise en main euh, Voilà, on a, n'est on a, on pas allé aussi loin parce que ça, voilà, c'est des points qu'on qu se réserve, on va dire, un petit peu pour l'échange qu'on va avoir juste après. Mais euh, voilà, mais si vous avez euh, des éléments à nous donner, n'hésitez pas, mettez dans, dans, dans les questions ou gardez un petit peu accessibilité, d'accord. Alors, euh, je je vais j'en profite juste sur euh, dans Unicel, c'est un point euh, sur lequel nous travaillons beaucoup l'accessibilité numérique euh, dessus on sensibilise tous nos auteurs euh, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on utilise une chaîne éditoriale euh, et puis après euh, on a on a des certains Kezaco notamment qui sont euh, en langue des signes justement pour, pour ces, ces, ces aspects-là euh, dessus. Et après, euh, voilà, la partie. La partie C'est pour ça que je posais la question d'accessibilité, s'il y avait une idée de fracture numérique euh, ou de, de technologie, euh, ou si on était sur de l'accessibilité, en fait, pour, euh, pour du handicap. C est, c est... Ah, les lecteurs qu'on pratique pour Braille, euh, j'ai interagi avec euh, certains étudiants, mais sur ça. J'en connais, mais c'est vrai que sur le numérique, plus compliqué. Firefox, pas toujours. Effectivement, ensuite, il reste également plein de questions d'interaction, de, enfin même d'expérience utilisateur et, et, et, et d'intégration en, en fonction des outils. Je tiens à rebondir sur une petite chose que Sophie a dit durant sa présentation, et puisque je ne l'ai pas dit, mais je suis également chercheur enseignant-chercheur à Sciences Po Paris sur des notions de gouvernance du numérique et tu parlais de fracture numérique, mais également durant ta présentation de la possibilité d'avoir des ressources disponibles sur smartphone. Et il, trouve que, il se trouve que c'est un, un des débats, enfin c'est assez central en matière d'inclusion euh, numérique et d'accessibilité aux services numériques, d'avoir une compatibilité smartphone. Parce que quand bien même vous, vous, les, les, les apprenants, euh, les nouvelles générations d'apprenants sont des gens qui sont des digital natives, comme aiment dire les Anglais. Euh, qui ont grandi avec le numérique, en général, ils ont un lien, euh, ils ont un confort, en tout cas, euh, beaucoup plus important avec les smartphones que, euh, par exemple, euh, avec les ordinateurs. Et, euh, et donc, euh, la disponibilité de certaines de ces ressources sur smartphone peut effectivement être un grand vecteur euh, d'inclusion numérique. Sans même avoir à parler, d'ailleurs, là je parlais uniquement d'habitude, mais sans même avoir à parler de, des différences d'équipement. Euh, je vois que le. Ça, ça, on, on, a, on va pouvoir acteurs passer acteurs la question. Souvent. Alors, je suis tout à fait. Euh, c'est un outil de base pour eux, euh, mais euh, justement, souvent, ils ne font pas. Alors, ils l'utilisent. Hein, c'est un outil. C'est réellement un outil. Euh, et je pense que c'est c'est pour ça qu'on a voulu insister aussi sur la notion de, de scénario. Enfin, tout au moins <rire> dessus, euh, parce que ils ont vraiment un ils enfin, il se limitent parfois à certains, à certains accès, et c'est vrai que bah, du coup, euh, ils sont tellement, euh, ça leur paraît tellement courant qu'ils ne comprennent pas des fois pourquoi certaines ressources ne sont pas accessibles. Je, je vais le donner aussi dans l'autre aspect. Oui, ça peut se tourner en problématique également, effectivement. Euh, et le rapport, euh, de, le rapport avec l'outil, est-ce que c'est un outil qu'on utilise pour apprendre euh, voilà, bah, Pierre Barrois, euh, vous le souvenez bien, en fait, euh, ça couvre des réalités qui sont très différentes, ce, ce, cette expression-là. Euh, euh... Ils n'ont plus la réticence de la génération d'avant à l'utiliser, mais ils ont tout le côté euh, qui, aussi, euh, qui, est, qui est du coup le travers de dire que tout est facile et qu'on peut tout faire dessus. Je, je vais en profiter pour vous présenter donc ce dernier petit sondage avant notre sondage de fin euh, euh, au moment des questions réponses. Euh, dans le cadre des enseignements à distance, si vous avez déjà été confronté à cette réalité là, euh, et j'imagine qu'aujourd'hui c'est quand même un petit peu euh, ça, ça devient, hélas, euh, une norme. Est ce que vous avez déjà mis en place des captations d'expériences en direct? Euh, voire même dans une certaine mesure est-ce que vous avez déjà fait cours en direct mais principalement des capsations d'expérience vous allez le voir c'est important euh, est-ce que vous avez déjà mis en place ou eu recours à des tutoriels ou des guides pour réaliser des expériences à la maison comme ce que présentait Sophie euh, avec euh, physique euh, pardon, tu veux bien me rappeler le nom euh, de, de, de ces physique euh, à Malvin et smartphone oui, voilà. c'est ça, exactement euh, des simulations interactives d'expérience donc pareil c'était une partie des choses qui ont été présentées euh, et vous allez voir je vous en présentais également ou d'autres euh, dispositifs d'expérience à distance et à ce compte là vous êtes les bienvenus aussi pour nous en parler dans le chat euh, et euh, ou nous les poser en question je vois qu'on a, on a des nouvelles questions ah non c'est Sophie est en train d'y répondre justement euh, avec physique à la main levée Super. la question d'Adam Bien. Donc on voit quand même qu'il y, y a déjà quelques personnes, j'espère que c'est les mêmes personnes qui ont déjà utilisé donc, des, ressources, des, des ressources ouvertes, euh, et pardon, des ressources libres, qui, euh, qui ont eu recours à des tutoriels et des guides, et également à des simulations interactives. N'hésitez pas, les trois qui ont répondu, alors, on, on, loin de moi la volonté de vous mettre sur la sellette, hein, mais les trois qui ont répondu autres dispositifs d'expérience à distance, à okay. nous détailler... Exactement, partagez votre expérience. Cet atelier est fait pour ça également. On n'est pas venu sur la, la notion d'équipe pédagogique euh, qui est très importante. Je, je dis ça euh, lié à la... À ce qui apparaît là dans dans le chat dessus, euh, enfin voilà, sur le, le côté en effet euh, où euh, si les, les étudiants sont beaucoup plus à l'aise avec les smartphones, dans, notre, dans la génération des enseignants, enfin dans les, les enseignants, tous ne sont pas obligatoirement euh, très, euh, très à l'aise avec ces outils-là. Donc c'est vrai de comment on s'organise et qui fait quoi, et parfois aussi euh, un vrai challenge, notamment sur des promotions un peu importantes. Merci, Christine, d'être venue. En tout cas, j'espère que ça vous a apporté des réponses. <rire> Bonne continuation. Merci. Je précise, justement, au cas où vous vouliez voir la fin, tous les ateliers de, cette, de, de ces conférences seront disponibles en replay. Voilà. Écoutez, merci beaucoup pour vos réponses. Est-ce qu'on passe, est qu passe à la présentation suivante, Sophie ben Oui, il me semble. Donc, je vais… Voilà, donc merci voilà, sur ça. Je on va on va justement donc du coup euh, moi je vous ai présenté des choses qui sont on va pas dire statiques, mais euh, qui étaient peu sur une plateforme euh, dans le sens. donc là on va passer la parole à Pierre qui justement va nous présenter euh, euh, donc la back change et euh, voilà, on va, qui, a, qui est euh, comme il va le dire euh, en développement. <rire> Alors bon, euh, effectivement, LabExchange, c'est une plateforme qui est très jeune, euh, puisque on, on est sorti de notre bêta en janvier dernier, alors que nous vivions dans un autre monde, puisque nous avions pensé à un outil euh, de un, un outil d'éducation en ligne qui était fait pour, pour améliorer l'accessibilité et l'inclusion dans l'univers des sciences. Euh, on n'avait pas forcément encore conscience que euh, l'éducation à distance allait prendre les, la, la dimension euh, et allait devenir un enjeu complètement essentiel euh, dans l'éducation au niveau global. Euh, on savait que ça allait être important, et, euh, mais en tout cas, effectivement, on est une plateforme plutôt jeune. Euh, notamment, et j'y reviendrai, euh, toute la partie francophone du site est extrêmement neuve puisqu'elle a été lancée il y a à peine un mois et elle est en bêta. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes de traduction. Euh, mais vous inquiétez pas, on, on, on va en parler un petit peu et justement, ça s'améliore. Je, je suis désolé, normalement, on avait, euh, on avait une nouvelle version du site qui devait se lancer cette semaine, qui a été repoussée, il sera lancé la semaine prochaine avec beaucoup, beaucoup d'améliorations en, en, en termes de traduction. Euh, en attendant, si vous êtes anglophone, n'hésitez pas à utiliser la partie anglophone. Et si vous êtes francophone, utilisez la partie francophone et venez, euh, venez taper du poing sur la table et nous écrire des emails pour qu'on puisse justement euh, améliorer, euh, améliorer la plateforme. Donc euh, je vais je vais avancer un, un, un tout petit peu, euh, puisque Sophie a déjà abordé plein plein d'enjeux hyper intéressants. Et donc je vous propose de juste faire une toute petite introduction, euh, vous parler des missions de Lab Exchange, euh, vous donner un petit tour d'horizon de la plateforme, on partage l'écran, je vais vous emmener sur la plateforme et je vais vous montrer une des euh, un, ce qu'on appelle un, un pathway, un chemin pédagogique, donc euh, qui est une euh, expérience intégrée dans laquelle on va contextualiser plusieurs ressources. Euh, numérique euh, dans, un, dans un parcours d'apprentissage cohérent. Et enfin, euh, on va, ensuite, on passera, on passera à la petite phase de, de questions-réponses. Euh, et donc, en introduction, Lab Exchange, euh, c'est un projet qui est né sous l'impulsion d'un monsieur euh, très important pour moi, qui s'appelle Robert Lou, qui est un professeur de microbiologie à Harvard, qui se trouve avoir été également le, le directeur de, de Harvard X, qui est le. le L'entité qui, qui produit les MOOC de Harvard, et donc euh, qui est très investie euh, dans l'innovation pédagogique, et qui a partie d'un double constat. Alors, d'une part, l'enseignement des, euh, des sciences, ça nécessite de faire des expériences pour pouvoir euh, apprendre et euh, appréhender le monde, l'univers des sciences, l'univers de la recherche. Euh, donc, au-delà de l'apprentissage instantané, il y a déjà une forme de formation à ce que ce à quoi ressemble la vie, euh, la vie d'un scientifique. Euh, J'utiliserai le mot science » au pluriel. Désolé, c'est un petit peu un abus de langage an angliciste. Euh, ce que eux appellent les hard sciences ou les life sciences. Donc euh, nous, ça va être les sciences. Euh, donc, euh, tout ce qui va être. C'est ça, sciences dures, effectivement. Et donc, euh, pardon, ce, ce besoin, les sciences exactes, euh, contrairement aux sciences politiques, et oui, je suis désolé, j'avoue, je, euh, je, je sors de mon territoire. Euh, donc, en parlant de, donc de, de, de, de, cette, de cet enjeu, il y avait trois problèmes principaux. Les inégalités d'accès aux équipements qui sont nécessaires pour pouvoir réaliser ces expériences. Euh, en France, c'est déjà le cas, même avec un enseignement public très, très fort, mais vous vous doutez bien qu'aux États-Unis, euh, la question se pose d'autant plus et euh, la plateforme elle a été pensée de manière globale donc pour être aussi utilisée par des, euh, par des apprenants partout dans le monde euh, que ce soit euh, euh, sur tous les continents euh, donc euh, ça requiert également un encadrement pédagogique approprié euh, toute cette, euh, tout le rôle de la contextualisation et de la scénarisation autour de, autour de l'expérience on ne fait pas une expérience pour une expérience cette expérience là pour pouvoir porter ses fruits a besoin euh, d'être accompagnée. Et enfin, il est difficile de voir, euh, voire même impossible à les mettre en place à distance. Ce qui m'amène à la deuxième partie du constat, euh, c'est que euh, l'enseignement dans les sciences, euh, lorsqu'il est pratiqué en ligne, est excessivement vertical et insuffisamment interactif. C'est bien le problème euh, qu'a qu a constaté, qu a, qu a constaté l'équipe de harvard et à fortiori, euh, lorsqu'ils ont travaillé à, au, au déploiement de la plateforme EDEX, qui... Euh, est indubitablement un succès à bien des égards, mais par contre, pour tout ce qui va être euh, l'apprentissage des sciences, il faut se départir, au moins en partie, de euh, l'apprentissage par l'expérience. Euh, et donc, euh, on est dans une expérience passive de la transmission de connaissances, très verticale, des ressources pédagogiques qui sont parfois difficiles à naviguer, parce que euh, euh, encore une fois, on est dans un, dans un rapport passif à l'apprentissage. La, à, à et enfin, euh, l'intégration des ressources pédagogiques peut s'avérer très, très fastidieuse euh, dans les parcours euh, à distance. Et donc, ça m'amène euh, à vous expliquer ce que c'est l'Abexchange. Donc, l'Abexchange, c'est une plateforme qui a été pensée pour soutenir l'apprentissage et l'enseignement des sciences, mais aussi dans laquelle on a voulu mettre euh, au cœur un aspect social de l'apprentissage, euh, donc assembler une communauté d'apprenants, d'enseignants et de chercheurs qui vont être interconnectés, qui vont pouvoir euh, créer du contenu, éditer du contenu, le remixer, et également euh, lier des liens d'enseignement et de mandat, notamment entre apprenants et, euh, et chercheurs. C'est euh, donc un espace de collaboration pour tous les acteurs de l'éducation et de la recherche, mais enfin, c'est un outil gratuit, et bon, je, je le mentionne, c'est important, mais on est, on est financé par, euh, par, par, les, la bourse, par une grande bourse de la Fondation euh, Amgen. Donc, euh, la plateforme est entièrement gratuite et vous pouvez l'utiliser euh, gratuitement. Euh, D'ailleurs, euh, j'anticipe euh, déjà cette question. La plateforme en elle-même ne relève pas euh, d'une licence libre. Euh, la plupart, beaucoup des ressources qui s'y trouvent le sont. Et l'infrastructure de la plateforme elle-même est une infrastructure open edX, donc c'est de la licence libre. En revanche, étant donné qu'on a euh, beaucoup d'organisations euh, qui contribuent des ressources pédagogiques, euh, comme vous allez le voir un petit peu plus tard, euh, on est obligé d'avoir euh, un, un modèle un peu plus flexible, on va dire, en termes juridiques. Euh, parce qu'on va avoir des, des, euh, des, euh, des, des centres de recherche privés qui vont contribuer à l aussi des ressources pédagogiques de manière gracieuse, donc qui vont être accessibles librement, euh, mais dont ils veulent garder la propriété intellectuelle, par exemple. Donc, euh, LabExchange s'est posé comme mission, euh, des missions finalement euh, très ambitieuses et... Euh, Parfois vraiment complexe à réaliser, donc euh, réinventer l'enseignement des sciences en ligne afin de générer plus d'opportunités pour qu'une euh, nouvelle génération puisse découvrir la méthode et la culture scientifique, donner une porte d'entrée inclusive et accessible dans le domaine des STEM, que ce soit euh, pour les. Euh, euh, quelles que soient les différences d'âge, de revenus, euh, les profils sociaux euh, socio culturels socio-professionnels, mais évidemment aussi euh, euh, qu'on soit un, un apprenant ou une apprenante, euh, que l'accessibilité au STEM soit plus égalitaire. Enfin, faire rayonner la diversité des profils et des voies dans la science. On a un gros focus sur comment est-ce qu'on euh, donne la parole euh, à des chercheurs qui expliquent euh, leur parcours de vie, leur parcours de recherche. Et enfin... Euh, ça s'inscrit dans une vision un peu plus globale. Comment est-ce qu'on peut transmettre à des citoyens un esprit euh, qui va leur permettre de euh, répondre aux grands défis du développement durable Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'Abexchange ben, Vous pouvez explorer différents sujets. On peut designer et partager des ressources et des parcours d'apprentissage. Je vais vous montrer ça euh, immédiatement. Euh, on peut découvrir et s'approprier euh, différents sujets euh, et surtout prendre confiance Nous, notre but est d'avoir un, un espace qui soit accueillant pour les apprenants comme pour les enseignants et euh, de se sentir euh, en maîtrise de euh, son apprentissage donc euh, je vais tout de suite aller vous montrer euh, LabExchange. si vous voulez m'accompagner euh, c'est assez simple hein, l'URL je vous le mets dans le chat euh, mais je vais vous faire un partage d'écran donc normalement euh, vous allez voir euh, tout ça avec moi Et c'est parti. Alors euh, voilà, je suis sur, euh, je suis sur, la, sur euh, la page d'accueil de la Comme vous pouvez le voir, c'est un site euh, dans lequel on a fait beaucoup d'efforts pour que les gens puissent y retrouver assez facilement. Alors, encore une fois, je vous demandais bien de l'indulgence au niveau euh, des, euh, de, de, des traductions. Euh, comme je vous l'ai dit, c'est un, encore une version bêta pour la version française. Donc, il y a plein, plein de choses à adapter. Euh, ceci étant dit, nous avons déjà euh, fait euh, traduit une partie du contenu sur LabExchange, euh, et notamment le contenu d'un cluster, donc, euh, ce qu'on appellerait en français un module euh, qui s'appelle euh, « Concepts fondamentaux et techniques de base en biotechnologie ». Comme vous pouvez le voir, on a fait une, une petite présentation en hexagone ce qui assez rigolo parce que l'expérience de, euh, <rire> de physique qui était présentée par Sophie montrait que l'agencement en hexagone permettait de mettre le plus de rondelles possible dans cet espace, euh, dans cet espace euh, réduit. Mais bref, euh, comme quoi on est tout aussi fan des hexagones qu'unitiel. Et je vais vous montrer euh, un premier pathway, donc un premier chemin d'apprentissage, à savoir l'utilisation euh, de la micropipette. Et là, vous allez voir tout ce qu'on disait sur... Euh, l'intégration de ressources pédagogiques multimédia dans une expérience cohérente et la contextualisation de cette, euh, cette expérience va prendre sens. Donc là, vous avez un, une petite supervision de ce, de ce à quoi ressemble ce chemin. Donc vous allez, comme vous le voyez, là, on a un chemin qui est composé de huit euh, ressources pédagogiques. Et On va le commencer tout de suite. Bien entendu, on ne va pas toutes les faire. Hein. Je ne vais pas vous infliger de regarder une vidéo de quatre minutes sur l'utilisation des micro-pipettes, même si je l'ai regardée, elle est très très bien. On va tout de suite avancer et euh, voir un premier euh, élément de ce qu'on peut faire sur LabExchange. Bah, sur LabExchange, par exemple, on peut créer des évaluations. Euh, et donc, euh, c'est des choses qu'on sait, qu sait déjà faire avant. Là, l'avantage, effectivement, c'est que ça vient immédiatement après euh, la vidéo. On a encore un petit peu de contextualisation, un petit peu de scénarisation sur euh, ce qu'on va me demander en matière de, de connaissances et d'unités de mesure. Et euh, donc voilà, par exemple, là, je suis invité à exprimer euh, quel type de mesure on va utiliser pour, euh, euh, pour, différents types de, pour di différentes euh, situations. C'est très, très simple. D'ailleurs, j'ai réussi. c'est tellement simple que j'ai réussi à faire une erreur parce que je ne suis pas concentré, euh, mais... Euh, C'est beaucoup mieux. Euh, donc, donc voilà, le, le, le, euh, c'est l'un des cas d'usage qu'on peut avoir avec lave euh, av change. Comment est-ce qu'on peut intégrer, euh, intégrer des, des QCM et euh, des évaluations parfois un peu plus complexes euh, avec de l'interaction pour pouvoir valider euh, la compréhension des ressources euh, précédentes. Je vais tout de suite avancer euh, vers euh, une autre mise en situation. Euh, là, vous allez avoir un interactif donc un interactif, c'est quoi C'est fondamentalement un texte avec lequel on aura mis des animations. Ça nous permet en fait de, de briser la, la, le, le caractère monolithique des, des, des, des textes d'informations qui, qui vont être lus par les, par les étudiants. Donc voilà, là, tout en lisant le texte, on va avoir les, les différentes illustrations qui vont nous permettre la compréhension des, des, des éléments qui ont été présentés dans le texte. Et là, les micro-pipettes. Bon, je vais avancer un petit peu rapidement, mais euh, le but étant de faire évidemment quelque chose de joli, mais en même temps d'administrer euh, l'information de manière progressive pour éviter d'avoir un texte qui, au final, ce texte-là fait, euh, je crois, une page et demie, euh, peut-être un peu moins, mais pourrait être un texte un petit peu imposant. Et là, l'idée est de l'avoir bouché par bouché, entre guillemets, pour que ce ne soit pas trop bourratif. Euh, encore une vidéo, donc celle-là, je la passe tout de suite. Et enfin, on va montrer une dernière simulation. Euh, ça va être la fin euh, de ce test en apothéose. Voilà, si ça se charge. Une autre évaluation, donc je la zappe. Et on va aller tout de suite sur la simulation. Moi, je, vous, je vais commencer cette simulation par vous faire une petite confession. Euh, je n'ai pas du tout un profil scientifique, comme vous avez sûrement pu le deviner. Euh, j'ai fait des études d'histoire et de sciences politiques. Et avant ça, euh, j'ai un bac littéraire option histoire de l'art. Donc, euh, je suis un excellent cobaye pour ce genre d'expérience. Je n'ai jamais manipulé de micro pipette, Mais le but, justement, est de présenter des étudiants qui n'auraient jamais été confrontés à cette situation-là, mais qui euh, vont être amenés à avoir des expériences en laboratoire, euh, pour pouvoir se familiariser avec ces outils-là sans avoir accès à une paillasse, par exemple, euh, eh ben, on va leur donner une simulation qui, bien entendu, ne se substitue pas à la prise en main réelle, mais qui va pouvoir faciliter le passage à la prise en main. Et en tout cas, démystifier un petit peu et euh, de, inviter les étudiants à prendre conscience. Donc, comme le disait euh, Sophie, l'importance euh, de la scénarisation est essentielle. Et donc, euh, là, avant de lancer les étudiants dans la simulation, on va leur présenter tous les matériaux qu'il va y avoir dans cette simulation, tous les différents éléments. On va leur demander de faire des prédictions sur, euh, euh, sur, leur, sur les tests qui vont, qu vont prélever. Donc, euh, euh, à leur avis, quelle taille va faire là le, le chaque... chaque euh, chaque tâche euh, en fonction de la quantité qui aura été prélevée avec la micro-pipette. Et là, on me dit, bon, ça y est, si vous avez bien lu le protocole, on va se lancer. Et donc, là, je vais avoir un protocole guidé. Je peux sélectionner un autre niveau pour avoir un protocole qui va être moins guidé. Euh, étant donné que je suis enseignant, moi, je peux même éditer le protocole. Euh, et donc, euh, comme vous le voyez ici, euh, je vais avoir plein d'animations spécifiques qui vont me dire, donc d'abord, je vais aller sélectionner une... Euh, une pipette de type P20. Je vais aller lui poser un embout. Euh... Je vais pouvoir régler le volume. Alors là, je constate que le volume est bon. Hein. Sinon, je pourrais l'adapter en... En... en bougeant la molette. Alors, je peux le faire aussi comme ça, mais c'est beaucoup plus difficile. Donc, on va juste valider ici. Euh... On me demande d'ouvrir la boîte. C'est fait et euh, je, vais, je, vais, je vais avancer un petit peu parce que moi je la connais bien maintenant, je suis un expert de la micropipette digitale et euh, je vais créer ma première tâche, comme vous pouvez le voir j'ai mon premier point sur le papier buvard et donc à partir de ce moment là euh, je peux euh, désormais éjecter euh, ma pointe et réitérer avec une autre micropipette euh, pour d'autres quantités. Alors, je vais planter très volontairement cette, euh, cette simulation. Juste l'idée, c'est que pour pouvoir vous montrer au moins ceci, on va prendre une grosse micropipette et on va s'arranger. Pardon, non, au contraire. Hop. Voilà, là, par exemple, je suis resté appuyé trop longtemps, donc on me signale que j'ai euh, fait un gros pâté euh, sur mon buvard et, parce que j'ai fait rentrer de l'air dans ma micropipette. Et en plus de ça, j'ai sélectionné une micropipette qui est beaucoup trop large. Je vais juste aller finir mon protocole. Et là, on va me dire, donc voilà les résultats qui étaient prédits. Voilà les résultats que j'ai donnés. Hum, ce n'est pas terrible. À moins que vous soyez un grand fan du Japon et que vous essayez de reproduire son drapeau euh, sur un papier buvard, ce n'était pas le but. Les résultats idéaux et -ce que, les commentaires que je vais pouvoir faire. On va m'amener ensuite sur une réflexion qui va faire un petit QCM pour vérifier que j'ai bien compris ce que j'avais fait et que je n'ai pas juste suivi les étapes benoîtement. Et enfin, un résumé avec les messages à retenir, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Je termine cette simulation et on va arrêter là ce petit tour. Euh, si vous avez des questions spécifiques, je reprendrai par la suite. Et nous revoilà. Merci Pierre. Alors comme vous voyez, c'est très intéressant. On est voilà, sur quelque chose, euh, la remarque a été faite, comme quoi euh, c'est beaucoup plus gra graphiquement, beaucoup plus joli euh, qu'un certain nombre euh, de choses que l'on peut avoir dans nos établissements et ressources. Je, je mettre au sens large euh, dessus. Euh, je voudrais euh, remercier d'abord Pierre pour cette présentation et puis euh, aussi pointer euh, quelque chose qu'on oublie. Euh, enfin, on a parlé du scénario d'usage. Euh, comme Pierre l'a montré dans cette expérience-là, la partie euh, développement et euh, conception euh, de, des ressources comme celle-là est énorme. Euh, puisqu'il faut faire rentrer en fait toutes les contraintes expérimentales euh, dans la simulation et euh, prévi prévoir euh, toutes les possibilités. Donc c'est vrai qu'il y a un gros travail euh, qui est fait dessus, au-delà du rendu euh, dessus. Voilà, voilà, je voulais juste pointer ça parce que euh, au delà du côté graphique qui peut être très beau, il y a aussi toute le, la côté un peu, petit peu plus austère de conception. Euh, qui est à, à, à voir. Euh, voilà je crois qu'on okay. a si vous avez des questions à poser à Pierre sur la back change n'hésitez pas euh, dessus soit dans soit dans le chat soit dans la au mieux mieux dans la partie euh, questions euh, j'aurais adoré amener un ingénieur un de nos ingénieurs pédagogiques avec euh, avec moi pour expliquer un petit peu pour parler de la conception de ces ressources là euh, mais euh, le, le problème, c'est qu'ils sont tous anglophones euh, et pas très bons francophones. Donc, euh, ça aurait été un petit peu gênant, alors qu'on est dans la première conférence francophone de Open Education Global de, euh, euh, de vous infliger à une discussion en anglais. Tu peux faire une reconversion, hein, d'après la première euh, Pierre, je, je, je m'inspirerai avec grand plaisir de Louis de Debreuil, puisque d'ailleurs ça se prononce de Debreuil, euh, euh, euh... bon le, le prix Nobel de physique ça me semble très ambitieux mais euh, di disons que euh, petit à petit déjà je sais, je sais utiliser une micro pipette, euh, ça ne me donnera pas un prix Nobel mais c'est déjà un bon début Mais euh, non blague à part euh, ne serait-ce qu'en travaillant la traduction des, euh, des ressources sur la exchange euh, j'ai beaucoup beaucoup appris sur, euh, sur des principes sur sur des, euh, dans des domaines que je ne connaissais pas hein. donc euh, bah, il n'est jamais trop tard pour apprendre effectivement euh, et pour rebondir sur ce que disait Sophie, donc euh, l'Avexchange euh, est une plateforme qui est ouverte à, beaucoup de, euh, à la contribution de beaucoup de collaborateurs. Alors peut-être que ça vaudrait le coup que euh, j'aille tout de suite le montrer. Euh, mais effectivement, euh, on a la chance d'avoir euh, des, des beaucoup de partenaires différents qui contribuent des ressources pédagogiques. Donc, bien entendu, tout n'est pas développé par LabExchange. Il y a des ressources pédagogiques dans lesquelles, effectivement, comme avec LabExchange, on a pu consacrer une partie de notre budget à ce qu'on appelle l'expérience utilisateur et le fait que graphiquement, effectivement, c'est assez accueillant, c'est rond, on essaye d'avoir quelque chose de pas très austère. Euh, mais bien entendu, nous, on est ouvert à toutes les contributions, et euh, y compris à des contributions où... Euh, euh, le, sur des budgets par exemple plus restreints et euh, euh, à partir du moment où les ressources sont bonnes et intéressantes donc là, là c'est juste un petit tour d'horizon vous allez peut-être reconnaître quelques noms alors évidemment on a compté Harvard parmi nos, euh, parmi nos partenaires mais on en a désormais euh, beaucoup euh, si comme moi euh, vous consommez beaucoup de, de contenu scientifique en ligne vous connaissez peut-être Kurzgesagt qui est une excellente euh, chaîne YouTube vous connaissez peut-être Khan Academy euh, qui est un... Euh, une grosse grosse euh, ONG euh, dédiée à, à, à l'éducation euh, pour tous. Et euh, pareil, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on qu mette à jour, puisque là, c'est les premières organisations qui ont contribué, mais on en a on en a de plus en plus. Euh, je me souviens, Sophie, qu'on parlait hier de PHT qui est de l'Université de Colorado, qui nous a également contribué des ressources. Donc, il euh, y, y a une vraie diversité sur ces contenus et euh, j'aurais pu vous montrer, mais le temps euh, nous manque un petit peu, la conception d'un chemin pédagogique. Donc, moi, en, avec un profil, il y, y a deux types de profils, il y a les profils apprenants et les profils enseignants. Les différences fondamentales, c'est que les profils apprenants peuvent requérir, des exprimer des demandes de mentorat, les profils Enseignants, eux, euh, peuvent créer euh, des chemins pédagogiques, et justement, les chemins pédagogiques permettent d'accéder à toute cette bibliothèque de euh, ressources pédagogiques. Aujourd'hui, euh, on en a plusieurs milliers, euh, et à euh, les assembler, comme vous l'avez vu, donc dans un, dans un de ces chemins pédagogiques, et de partager ce chemin pédagogique, soit publiquement, soit en privé, à une classe ou à un étudiant en particulier. Euh, donc, le, le but, là encore, est d'avoir d'être aussi modulaire que possible et de permettre un maximum, un maximum de cas d'usage. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, voilà. Donc, la Big est une plateforme, je vais le dire comme ça euh, dessus, qui permet en effet d'agréger, de proposer des parcours pédagogiques. Euh, voilà. Donc, à voir euh, aussi comment on peut. Euh, voilà. La, la, la partie traduction dont parlait Pierre est très importante. Ce sont des choses que l'on avait pu, euh, que sur Uniciel, nous avons pu euh, aussi... Euh, à, moi je vais pas dire adresser j'ai le mot en anglais qui me vient <rire> ça c'est le problème mais euh, voilà et, auquel nous avons été confrontés puisque nous avons eu un partenariat avec Few School euh, qui était une ONG qui faisait des, des animations donc de niveau euh, plutôt euh, lycée euh, dont nous avons fait les traductions euh, voilà dessus et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses euh, qui qui existent euh, dessus et euh, voilà il y a une question euh, qui ont Justement, j'étais en train de, de voir ça. Alors, Pierre Bernard, merci beaucoup pour ces deux questions. Sur quelle méthodologie est basée la conception des, des chemins pédagogiques Alors, c'est une bonne question. Là, là, vous avez vu un chemin pédagogique qui a été créé par Exchange. donc là-dessus, c'est euh, nos ingénieurs pédagogiques. Donc là, en, en l'occurrence, c'est une personne adorable qui s'appelle Jessica Silverman, qui a euh, à la fois enseigné à l'université, mais qui a également été professeur en collège, euh, et en collège au sens français du terme, Donc, hein, euh, et, et qui... Euh, euh, a grandement participé à l'élaboration de, de ce gros module euh, en partenariat avec, euh, avec euh, beaucoup de, de chercheurs de, euh, de Amgen, donc qui est une grosse, grosse entreprise de la biotechnologie américaine, qui là nous a mis à disposition aussi leurs documents de formation, comment est-ce qu'eux, ils forment euh, notamment les, les, les gens qui viennent en stage euh, depuis le lycée, donc pour pouvoir concevoir ces... Euh, euh, un, un aspect très pratique et entre guillemets professionnalisant hein, bien entendu, c'est pas parce qu'on sait faire des pâtés comme moi avec une micro-pipette une micro qu'on est prêt euh, à aller euh, jouer avec du CRISPR-Cas9 mais euh, la, donc ces chemins, ces chemins là sont réalisés par des ingénieurs euh, par des ingénieurs pédagogiques Alors, en revanche tout le monde, n'importe quel euh, profil enseignant peut réaliser un chemin pédagogique et à ce compte là effectivement il euh, n'y a pas forcément de méthodologie imposée euh, si un chemin euh, métal, si, si d'ailleurs ces chemins sont considérés comme pertinents, il euh, y a beaucoup de gens qui vont les liker, donc forcément ils vont remonter. Si jamais votre chemin bah, c'est un petit peu n'importe quoi euh, et euh, c'est juste une collection de ressources sans contexte par exemple et qui présente pas forcément un bon chemin euh, d'apprentissage. Euh, bah, il va se retrouver juste perdu dans la masse, euh, j'imagine. On est, est dans, que... du, dans une logique d'agrégateur de contenu dans un chemin, en fait. Il n'y a pas de méthodologie, euh, si c'était ça la question de Pierre Bernard, d'après ce que j'ai vu, hein, tu me corriges Pierre si ce n'est pas ça, voilà, il n'y a pas de méthodologie imposée euh, dessus, euh, autant que je sache. Voilà. Tout à fait, pas de méthodologie imposée. Euh, le but étant, euh, effectivement, de, de, de, de permettre euh, les différents cas d'usage. Est-ce que ces documents sont accessibles librement Alors, oui, vous pouvez… Euh, oh. Alors, en français, pour ceux que je vous ai montré, attention, je vous ai montré quand même le micro pipettes en français, ça m'a pris du temps à tout traduire, donc non, non, heureusement, je n'étais pas le seul sur la traduction… Euh, euh, D'autant que pour le jargon scientifique, euh, j'ai eu bien besoin euh, des, des, des différents professeurs et étudiants qui sont venus nous, nous aider à, à, cette, à cette traduction. Pour répondre à votre question sur les documents, euh, ils sont accessibles gratuitement, mais ils ne sont pas accessibles librement. Dans le sens où vous pouvez donc y accéder même sans profil sur la plateforme, vous aurez besoin d'un profil pour pouvoir euh, garder en mémoire vos résultats et vous inscrire à des classes. Ou, en tant que, ou pouvoir créer un profil enseignant et donc faire ces élaborations de contenu, ce remixage de contenu. Euh, par contre, comme je l'expliquais auparavant, euh, autant il, il, on a pas mal de contenu qui est licencié open source sur la plateforme et on le, on le dit, on le montre quand ils le sont, euh, autant on a bah, quand euh, par exemple Amgen met à disposition gratuitement, euh, accessible à tous, certaines de leurs ressources, euh, ils ne veulent pas forcément euh, les signer sous licence libre. Ça me fend le cœur, c'est dommage, mais effectivement, c'est le cas. Donc, je, je réponds, on nous laisse dans la nature en matière conception. Euh, écoutez, c'est une très bonne, non, en fait, c'est une très bonne réflexion. On est en train de réfléchir effectivement à quel type d'accompagnement pédagogique est-ce qu'on peut donner, en sachant qu'on organise régulièrement des webinars pour la communauté enseignante pour pouvoir les assister et les accompagner dans l'appropriation de ces outils, effectivement. Euh, mais euh, là encore, le, le, d'essayer do, de fournir cette, euh, cette, euh, cet accompagnement, euh, c'est un de nos objectifs. Par contre, étant donné que là aujourd'hui, on, on a dépassé la barre des, des 2 millions d'utilisateurs en septembre, euh, et on a des utilisateurs de partout dans le monde. Donc, ça, ça reflète en fait des, des attentes pédagogiques qui sont extrêmement diverses et sur lesquelles leur donner enfin donner une seule méthode euh, pourrait s'avérer contre-productif. En revanche, on donne de la méthode, effectivement, il y a le premier pathway que vous verrez quand vous, quand vous créez un compte enseignant, c'est un pathway qui justement explique comment est-ce qu'on utilise LabExchange, comment est-ce qu'on peut s'approprier ces outils, quels sont, euh, quels sont les objectifs, qu'est-ce qui fonctionne bien euh, dans la transmission aux apprenants, mais on ne veut pas non plus euh, restreindre euh, par une méthodologie et euh, par exemple se priver des gens qui veulent utiliser cette plateforme pour euh, des cas de tutorat par exemple euh, qui vont être des cas différents que la construction d'un pathway pour euh, une classe en entier et euh, pour des contextes euh, euh, parfois euh, qui, qui pour des raisons de différence de niveau de différence de langage euh, peuvent poser euh, des, des questions différentes Merci Pierre, Pierre Bernard pour la remarque. J'allais justement de me proposer que sur ceux qui veulent échanger, voilà, n'hésitez pas à recontacter Pierre, puisqu'on voilà, on a fait un certain nombre de questions. Je, je voudrais juste préciser, il y a deux aspects qu'on n'a absolument pas traités dans ce dans ce séminaire qui étaient vis-à-vis des TP, qui étaient tout ce qui était réalité virtuelle et réalité augmentée. Euh, voilà qui sont euh, voilà qui sont des, des chemins qui sont explorés actuellement dans certains établissements euh, voilà mais qui demandent une technologie plus importante donc volontairement on les avait pas pas pris en compte euh, enfin parce que ça ne nous paraissait pas être facilement mis en œuvre. Voilà, on s'est centré sur le côté euh, mise en œuvre facile dans les, dans les, dans les établissements. Euh, voilà. Euh, voilà, donc l'agression, une, une, une plateforme d'agrégateurs, comme on peut l'avoir euh, bah, sur socle aussi euh, pour, euh, dans notre cas, euh, C'est dans le cas d'unitiel. Voilà, on a un certain nombre d'éléments de, de, qui sont euh, dessus. Euh, on aurait aimé sur ce, le temps qui nous reste savoir si vous souhaitiez euh, si vous avez des questions si vous souhaitiez nous partager des expériences en fait euh, tout à l'heure euh, j'ai vu Thierry Sagville qui parlait euh, d'expériences de gamification est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus euh, aussi il euh, y a peut-être des, voilà, des gens est-ce que vous souhaitez euh, nous faire part euh, d'expériences n'hésitez pas à nous le dire ça serait très volontiers euh, voilà nous on a fait le tour de ce qu'on avait un petit peu euh, euh, sous, le, sous le coude je vais le dire il y a, il y a plein d'autres choses euh, voilà mais on, on a essayé d'être un peu concise Mais si vous voulez participer, c'est un atelier. Au contraire, on en serait ravis. Ou, ou autre personne. Hein. Je, voilà, il y avait le, la notion sur l'accessibilité. N'hésitez pas. On vous appelle à monter sur scène si vous, le, vous, êtes, vous en êtes d'accord. Si vous êtes bien coiffé et que euh, vous, avez, vous avez une bonne connexion Internet. Euh, euh, Romuald, tu viens Non, je rigole. Euh, <rire> Romuald, d'ailleurs, que vous pouvez remercier dans le chat, hein, c'est avec euh, Perrine, de voyons oui, Logon, euh, euh, l'une des personnes qui euh, fait en sorte que cet événement soit possible. Euh, par ailleurs, euh, je crois me souvenir, c'était euh, M. Youssef El From qui euh, nous avait euh, interpellé en, en, en exprimant la volonté peut-être de monter sur scène. Donc, si vous voulez monter sur scène, il n'y a pas de problème. Si vous voulez voir si votre caméra fonctionne. Exactement. En fait. on, on peut vous aider avec ça. Euh... Y a-t-il d'autres questions Est-ce que ça a répondu euh, une partie de, à vos attentes ou est-ce que vous avez, euh, est-ce que vous avez, euh, voilà. N'hésitez pas, euh, voilà. Pierre a donné son son mail. Le mien était dans la présentation euh, dessus aussi qu'on peut vous envoyer. Donc euh, que je vous remets, euh, voilà. Oh, c'est très intéressant. Thierry une... Segmull. Donc c'était vous, le formateur indépendant. Voulez-vous monter, nous expliquer un petit peu, un petit peu ce que, ce que les avantages que vous voyez à la gamification. C'est un point qu'on n'a pas abordé euh, dessus. Ah, très volontiers. nous vous laissons venir. <rire> Comme euh... En tout cas, Pierre Bernard, bonne bonne journée. Merci beaucoup d'être passé. Thierry, c'est pas un problème. Euh, N'hésitez pas à continuer à utiliser le chat pour interagir. C'est toujours un plaisir. Ah, c'est bon. Bonjour. Bon. <rire> Bonjour Je vais fait à l'autre Thierry qui a exprimé son problème de bande passante. Ah d'accord. Euh, bon, je n'avais pas prévu de, de, de monter sur scène. Non, mais... mais... Entre, entre nous ou pas. Euh, oui, ben, voilà, moi je suis formateur indépendant et, euh, et donc je, je travaille soit pour des, euh, pour des écoles d'ingénieurs, soit pour des universités ou soit pour des euh, grosses boîtes de formation professionnelle et euh, depuis, euh, depuis à peu près 7 ans, euh, bah pour améliorer l'efficacité des, des formations, et notamment sur des sujets un peu, un peu critiques sur lesquels euh, euh, bah on ne peut pas faire de, de la formation à, à, académique, il faut, il faut vraiment rentrer dedans, il faut vraiment expérimenter, hein. et notamment, euh, par exemple, les approches agiles. Hein, en tout ce qui est gestion de projet avec les agile games. Moi j'ai commencé avec, avec ça avec les, les agile games et puis j'ai commencé à utiliser les, les, les jeux que j'avais dans les agile games pour euh, faire des formations en gestion de projet et puis ça s'est généralisé jusqu'à ce que je, je rajoute des, des composants ludiques de plus en plus et jusqu'à ce qu'à un moment je, je conçoive des formations autour d'un jeu. C'est-à-dire que j'ai par exemple j'ai une formation qui dure de deux de journées donc il y a un, un business game qui qui dure deux jours et la formation est greffée dessus et, euh, et les retours sont euh, sont vraiment très très intéressants alors c'est très intense pour les euh, pour les apprenants euh, parce que euh, pour tout vous dire, ils sont vraiment dans le flot parce que le midi qu'on va manger, ils sont en train de, de me passer des commandes avec de, la, avec de la monnaie en plastique, avec des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est difficile de les faire décrocher tellement ils sont, ils sont dedans. Mais par contre, les résultats derrière sont assez euh, intéressants. Et la plus grosse problématique qu'il y a là-dedans, c'est de faire des jeux adaptatifs et puis surtout d'avoir une capacité de production des jeux. Moi, comme j'enseigne dans pas mal de matières et que j'ai pas mal de sessions de formation, il faut que je puisse créer euh, suffisamment rapidement des jeux qui soient adaptés à chaque cours. Et puis, il faut que je puisse faire évoluer les règles du jeu en fonction des participants et en fonction du déroulement. Euh, c'est différent lorsque j'ai une formation, euh, la même formation avec trois personnes ou avec 12 personnes. Et puis, la spécificité, c'est que depuis un an, merci le Covid, je fais que des formations en distanciel. C'est quelque chose que je voulais mettre en place de, depuis plus de trois ans. Et en fin de compte, grâce au Covid, euh, bah maintenant, on a, on a des gens qui sont prêts à le faire. Alors, moi, la mutation, elle a été relativement fa euh, facile, mais ça permet de développer aussi toute une phase qui est la gamification euh, à distance. Et alors, pour l'instant, les, les ressources libres, euh, on en, enfin moi et puis un certain euh, nombre ce d'enseignants, on, on essaye de... Euh, euh, lorsqu'on utilise des composants ludiques, d'utiliser des, euh, des ressources libres autant que possible, mais on est obligé euh, d'en développer aussi. Et là, on arrive à la, à la, à la limite de ce qu'on peut faire en, en termes de, de libre. Voilà, j'espère avoir pas été trop long. Non, c'est très bien, merci beaucoup. J'ai une petite question, c'est très intéressant. Oui. Euh, comment vous avez fait pour le passage de, la, de payer avec la monnaie en plastique à distance <rire> C'est voilà, une remarque bon, euh, voilà, sur, sur, parce que le, le passage d'une formation présentielle à une formation à distance est loin d'être aussi évident euh, ouais. que ça. Vous êtes dans un cas particulier de formation en temps condensé, donc c'est vrai que c'est aussi, c'est pas la même logique euh, souvent, ouais. mais voilà, mais c'est juste très intéressant si vous pouvez nous dire un petit peu ce qui vous a. Pas vécu, parce que, mais pris en compte, on va dire. Vous pensez euh, Alors, c'est vrai que la plus grosse problématique, c'est de, alors qu'en présentiel, euh, on développe des, euh, euh, des activités où on est vraiment dans, dans le manuel hein, et dans le, dans le kinesthésique, hein, euh, et euh, bah, en distanciel, on, on, on renverse tout. Et dès dès qu'on passe par des outils euh, collaboratifs, alors, il y a aussi toute une culture à mettre en place, hein, il faut évangéliser. Hein, mais, euh, par exemple, la monnaie virtuelle, c'est typiquement un, un, un tableau co collaboratif sur lequel ben, ils ont accès en, en, en visualisation et, euh, et lorsqu'ils euh, ont de l'argent pour pouvoir... Faire, ils ne peuvent pas dépenser l'argent qu'ils qu n'ont pas en banque. Voilà, donc pour le formateur, ça demande un petit peu de manipulation, mais il y a tout un tas d'éléments comme ça qu'il faut réussir à passer en, en, en ligne. Et, euh, et d'ailleurs, ça peut peut-être intéresser d'autres enseignants. Euh, je, je fais un DU cette année, euh, je participe à un, un DU qui s'appelle « Apprendre par le jeu », qui se passe à à l'INSP à Lille donc moi je suis à Marseille on, on fait tout à distance et euh, c'est une formation qui est très très intéressante parce qu'on on est vraiment à la croisée des chemins entre les, les sciences de l'éducation euh, les serious games euh, voire même l'informatique et, euh, et puis euh, bah, toute la partie euh, formation à, à, à distance aussi et euh, c'est très très intéressant euh, cette, cette dynamique parce que moi ça fait des années que je cherche à à, à, à monter une communauté libre autour de euh, ce que j'appelle les, les jeux pédagogues, c'est-à-dire euh, ceux qui font de la pédagogie euh, avec le jeu. Hein. Et il euh, n'y bah, a pas d'endroit euh, centralisé euh, euh, avec euh, éventuellement une identification des, des ressources libres, et, etc. Donc peut-être que ça va se, se concrétiser cette année euh, grâce aux, aux gens que je rencontre à la boîte qui sont vraiment très bien. Merci beaucoup pour ce pour ce témoignage et puis cette cette information sur la communauté montante autour de la ludification et donc de de ces formateurs utilisant le jeu. Je vais le dire comme ça parce que le jeu le beau n'est pas encore très adapté. Est-ce qu'on va partir sur du ludagogue? ou je sais pas mais ça peut être voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'est vrai qu'on n'a pas du tout pris, même si euh, ce qu'on disait avec Pierre dans, dans sa démonstration sur la pipette, on a un côté un petit peu sur les animations euh, telles qu'ils sont un côté un petit peu euh, ludique dans le sens où il voilà, y a une visualisation. La, la scénarisation n'est pas sur la forme du jeu, mais la visualisation et le graphisme rappellent un peu ce, ce côté-là, qui est, je tiens à le dire d'ailleurs, parfois un reproche qui est fait aux animations. Euh, dessus où les euh, où certains étudiants disent oui c'est bien mais en fait euh, on préférerait avoir euh, des photos euh, un petit peu plus du matériel. Je reviens à ce que je disais à l'outil SEMLAB quand on l'avait développé. Justement, c'était aussi pour une demande où, où les collègues pouvaient prendre en photo leur propre matériel pour la partie, pour la, tapis, la partie TP, je vais dire pratique expérimentale, qui qui est qui est pas le jeu en lui-même. <rire> du coup, qui serait plus proche là de, de la partie scénarisation dont nous parlions. Merci beaucoup, Thierry. D'autres témoignages ou des, des éléments euh, sur certains. On parlait tout à l'heure de l'accessibilité numérique dans les quelques minutes qui restent. Est-ce que quelqu'un veut témoigner sur ce problème d'accessibilité numérique Je ne l'ai pas dit dans le... Mais voilà, Unicel est très attentif justement au respect de tout ce qui est règle. Sur l'accessibilité, on utilise une chaîne éditoriale. C'est vrai que du coup, c'est moins, moins joli, mais ça nous permet de pouvoir avoir euh, justement la séparation conforme et la possibilité euh, d'intégrer un certain nombre d'éléments pour l'accessibilité. On demande systématiquement que toutes les vidéos soient sous-titrées, des choses comme ça, voilà, c'est un point. Et Uniciel est, parti, est partenaire aussi du projet Aspi Friendly, euh, qui dans lequel euh, voilà on a on a aussi une part, toute une partie de réflexion sur euh, comment faire évoluer des ressources éducatives euh, pour qu'elles puissent être euh, être utilisées par le plus grand nombre, euh, sachant que tout problème d'accessibilité euh, lié à un handicap fait progresser pour les autres pour tous ceux qui n'ont pas le handicap en question. Voilà, je vous tenais juste à le préciser, parce que je pense que c'est un point très important. Et euh, voilà, et on n'y pense pas toujours quand on développe. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent intervenir dans les quelques minutes qui restent Avez-vous d'autres questions à nous poser euh, Voilà, n'hésitez pas. Où est-ce qu'on a couvert l'intégralité du sujet je tiens juste à rebondir sur, sur les derniers points qu'a Sophie. Effectivement, sur la gamification et, et, et cette ligne fine, euh, parfois sur, sur le côté, euh, j'allais avoir un anglicisme euh, sur, sur, sur la, le, le rapport pédagogique qu'on peut avoir avec l'image et le fait de substituer des, des photos aux animations. Euh, C'est des enjeux auxquels euh, on réfléchit, on réfléchit beaucoup et auxquels il faut beaucoup réfléchir euh, en France. Euh, L'un des partenaires qu'on va bientôt annoncer côté français, qui est le Centre de recherche interdisciplinaire de la ville de Paris, le CRI, travaille beaucoup à ces sujets d'innovation pédagogique, de gamification, et effectivement, on se heurte parfois. Est-ce que quand une ressource pédagogique devient un trop bon jeu, est-ce que c'est encore une ressource pédagogique Et est-ce qu'il y, pas... est qu y a des risques à ce qu'il euh, euh, y a une mécompréhension de l'apprenant face à une ressource avec lequel il ne va pas forcément avoir une démarche d'apprentissage, mais plus une démarche de jeu. Euh, il, y a certains, enfin, il y a certaines ressources sur lesquelles ça peut bien fonctionner et on peut apprendre un peu, entre guillemets, malgré nous, mais est-ce que ça devrait être un objectif Est-ce que d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut maîtriser Bref, tout ça, c'est des questionnements hyper intéressants et qu'il faut avoir en tête quand on se lance dans, sa, dans ce genre d'utilisation. Avec le, si je, je vais m'excuser de l'anglicisme, le no pain, no gain. <rire> qui apparaît Exactement. parfois en disant on apprend, on n'aperçoit apprend, pas qu'on apprend, donc on ne pas considéré comme un apprentissage. On entend parfois. Si vous n'avez pas d'autres questions, ben on va vous remercier euh, de nous avoir rejoints dans cet atelier. J'espère que vous avez euh, pu euh, apprendre des choses, mais n'hésitez pas à revenir vers nous ou à consulter euh, dessus. Et on va laisser la parole à Périne, que voilà. Oui, ben, merci beaucoup. Je pas pu... Euh... Euh, voir euh, tout parce qu'il y avait trois webinaires en même temps et une agora donc on va on va euh, juste euh, se dire que ce n'est qu'un au revoir parce que euh, avec ces deux jours qui se terminent maintenant eh ben, il y a eu énormément euh, de contacts d'échanges même informels d'échanges parmi les, les présentateurs comme vous deux qui vous êtes connus à cette occasion tout à fait et puis, euh, et puis d'enthousiasme. Donc, euh, on espère continuer euh, euh, selon… Alors, tout le monde peut s'inscrire au webinaire, même après coup. Vous pouvez partager le webinaire avec des personnes. En fait, ça met tout, tout le monde dans une communauté. On n'a pas voulu faire de séance de clôture parce que, bon, d'abord, c'est un peu réverbatif et puis c'est toujours pareil euh, au bout de… De deux jours, moi, je suis épuisée et je ne sais pas ce qu'il faut dire au moment de la clôture parce qu'on n'a même pas eu le temps et de recul pour faire le point, mais on a tous vos mails, c'est l'avantage de la formule en ligne. Donc, on, on vous donnera rendez-vous pour une, une formule clôture, je ne sais pas, dans deux ou trois semaines, euh, pas dans trop longtemps non plus, mais ce sera une façon de, de faire le bilan et de dire un peu ce qui s'est fait et comment on peut poursuivre euh, si ça vous intéresse, bien sûr. Voilà, donc, euh, merci Romuald hein, qui a carrément assuré, Romuald Ramon, <rire> qui a signé deux sites, et toute, toute, toute l'imagination technologique au service de l'Open Education, pour faire euh, très court. Merci, bravo. Merci à Pierre et Sophie euh, d'avoir euh, accepté d'intervenir dans cette conférence. Merci à tous les participants de vous être connectés. Et ce n'est pas fini. Euh, et puis, sur Twitter, euh, c'est... Euh, OEGFR, on ne s'en est pas beaucoup servi, mais enfin, ça peut servir à, à retrouver en fait des personnes qui ont participé sur Twitter et à démarrer des communautés. Sur LinkedIn, tout simplement, vous pouvez nous contacter aussi. À bientôt. Je vous quitte pour rejoindre les francophones. Merci beaucoup, Perrine Et merci, merci. Pour, merci pour la mise en place de cette première édition qui oh. semble être un vrai succès <rire> au, au final merci de ça. ces deux jours. Ouais, merci. merci beaucoup Perrine et merci Romuald encore. Au revoir. Au revoir. Et puis, bah, écoutez, on, on va… Euh... On vous laisse sur un dernier sondage peut-être Voilà. <rire> Allez, un dernier sondage. Bon, j'ai vu que déjà beaucoup de gens sont partis, donc celui-là, il n'y a pas de pression, c'est qu'une seule question. Voilà, c'est pour se dire au revoir. Hop. Je vous envoie tout de suite… Je vais faire le partage d'écran, c'est juste, dites-nous, euh, on est curieux, on veut savoir comment ça va se finir toute cette histoire pour vous. Et surtout, on veut savoir si maintenant vous vous sentez prêt à utiliser des ressources libres dans vos enseignements, c'est le but Alors, euh, si vous voulez massacrer un bouton, c'est celui-ci. Si vous ne vous sentez pas encore prêt, mais que ça a vraiment aiguisé votre curiosité, ce sera le choix numéro 2. Et si euh, bon, euh, la route reste encore longue, un peu perplexe, on n'abandonne pas, ne hein, vous inquiétez pas, vous pouvez toujours euh, nous contacter pour pouvoir approfondir le sujet. En tout cas, ce sera, euh, avec, ce plaisir. sera avec plaisir. Effectivement. Bon. Apparemment, 100%. On, on arrête là, on va faire une truffe. <rire> J'arrête le vote immédiatement. Et on, va, on dira que 100%, c'est parfait. C'était le score qu'on voulait avoir. Euh, merci beaucoup. Merci, Sophie, euh, pour ta présence. Et... Voilà, c'était à l'initiative, de l'atelier la, le, le, a été fait à l'initiative de Pierre, donc voilà donc je tiens à le remercier parce que c'est vrai que voilà c'est lui qui nous a donné l'occasion et on l'a monté conjointement, j'espère que ça a répondu. Et puis n'hésitez pas à nous recontacter et puis bonne continuation et surtout portez-vous bien dans cette situation compliquée que nous vivons tous. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Merci Pierre Barois euh, c'est bien noté. <rire>